Mais voilà, il y, y a des phases comme ça dans le football, il faut les accepter, mais il faut tout faire pour euh, pour t'en sortir. Professionnel difficile, bien sûr. Entraîneur, oui, c'est très très difficile parce que les joueurs, ils sont pas faciles non plus. Hein. Comment voyez-vous la différence entre les joueurs du votre temps et les joueurs du maintenant euh, C'est un peu différent. Euh, tous les joueurs comme maintenant, ils, ils montent dans, dans les premiers, dans les groupes de professionnels, ils sont super bien éduqués du football.